Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui je vous annonce que j'abandonne les réseaux sociaux. Alors oui, voilà, j'ai supprimé mes pages Facebook, mes groupes. Facebook, euh, j'ai encore un profil, mais c'est que personnel. Je supprime mon compte Instagram, je n'ai pas de Snapchat, je n'ai pas de TikTok, je n'ai pas de... qu'est-ce qu'il y a d'autre Bref, <rire> tout ça, il n'y a plus. Et ça fait du bien Alors, je vais vous expliquer les quatre raisons pour lesquelles j'abandonne tout ça, surtout pourquoi j'abandonne Instagram, puisque c'était le réseau qui me problème, causait le plus de problèmes, on va dire donc n'hésitez pas déjà à aimer cette vidéo pour que les autres abonnés puissent voir, vous savez, ce fichu algorithme, ce même algorithme qui m'a saoulé sur Instagram. Bref, ce même algorithme, il faut essayer de le booster. Donc aimez cette vidéo pour que ça se propage, que ce message se propage et que vous aussi, vous puissiez vous libérer ou libérer des proches. Oui, c'est à ce point. Alors, j'ai donc 4 quatre, quatre, oui, quatre points. Premièrement, Premier point, c'est que je me mettais trop la pression. Donc oui, euh, cela fait depuis 2011 que j'ai cette chaîne YouTube. J'ai presque 50 000 abonnés. Et euh, en fait, ma chaîne, elle a beaucoup évolué, comme vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. J'ai d'abord fait du maquillage, puis beaucoup, beaucoup de sport. Puis je suis tombée enceinte et depuis, je suis minimaliste. Et euh, du coup, bah, j'ai pas mal shifté. Ça a évolué avec moi. Et forcément, bah, beaucoup d'abonnés... 25 000 abonnés qui étaient là pour le sport bon sont encore là mais ne se regardent plus les vidéos <rire> mais voilà euh, J'avais j'ai une taille de chaîne youtube moyenne on va dire même si les vues ne sont pas forcément euh, ne reflètent pas forcément ma taille de ma chaîne je suis très contente de ma taille de, de ma chaîne youtube et euh, Quelque part, en créant mon compte Instagram il y a trois ans, je me suis dit, ça va être cool aussi, je vais pouvoir euh, euh, communiquer plus avec mes, mes abonnés, euh, partager un peu du quotidien, des astuces du quotidien, etc. Le seul problème, c'est que je ne suis pas une bonne photographe. Et j'ai aussi du mal à me prendre moi en photo. Du coup, dès le départ, je fuyais d'être sur l'objectif ou après j'ai essayé, mais bref. <rire> ouais. Du coup... Et j'ai cherché plein de trucs, j'ai suivi plein de comptes que j'aimais bien, je cherchais aussi, je suivais des comptes parfois parce que j'aimais bien l'esthétique et que j'essayais pas de copier mais de m'inspirer, bref. C'est devenu un truc constant. Alors la première année, j'ai dû poster trois posts sur la première année, donc j'étais pas vraiment sur Instagram. Les deux autres années, donc les deux dernières années, j'étais vraiment constamment, tous les jours dessus, je postais toutes les semaines ou toutes les deux semaines, mais... Tous les matins, je regardais sur Instagram ce qui se passait, les posts, etc. À chaque fois, je me disais Mais pourquoi j'arrive pas à avoir plus de, de likes Pourtant, mon message est pertinent. Vous savez que j'ai même suivi une formation, euh, un masterclass Instagram qui nous explique tout en fait, comment attirer les gens, comment être cohérent dans son message, avoir une bonne esthétique, euh, toujours penser à trois choses quelles sont nos trois valeurs et quelles sont les trois choses donc que notre communauté, euh, si on a déjà un site à côté, euh, a besoin d'avoir une réponse. Soit ils ont besoin d'être inspirés, soit ils cherchent des réponses, comment désencombrer, comment se simplifier la vie, etc. Et comment faire matcher ce principe avec ces, nos trois valeurs intrinsèques, etc. etc. J'ai tout fait, j'ai fait tout, sauf les postes sponsorisés. <rire> Bref, du coup, ça mettait la pression. Deuxième point, c'était trop nocif. Donc, comme j'ai commencé déjà à l'aborder, euh, c'est devenu une addiction. Tous les jours, j'avais besoin de regarder Instagram, et après, c'est devenu un un réflexe. Dès que je m'ennuie, je prends mon téléphone, je scroll Ce que je n'ai plus avec Facebook, puisque si vous vous rappelez bien, depuis que j'ai eu un souci d'internet, j'ai supprimé l'appli Facebook de, de mon téléphone. Du coup, J'y vais sur mon ordinateur, si on me dit tiens je t'ai envoyé un truc ou je t'ai identifié sur une page, il faut que tu regardes, je regarde. <rire> mais il n'est plus sur mon, mon téléphone et ça me va très très bien. Du coup, euh, je scrollais pour rien, mais à chaque fois que je vois une photo, je dis oh, ça c'est bien, oh, tiens elle a plus de likes, ou tiens j'aime bien ce truc là, tiens. Très rarement je me retrouvais à vraiment aimer le message qui était dit donc là je le gardais en enregistré j'avais tout plein de collections vous savez caché on peut enregistrer des albums sur instagram et tout bref et, et, et du coup je me sabotais. donc c'est addiction et à la fois sabotage donc pour moi instagram était devenu un petit un petit cocktail nocif pour moi après Troisième point c'est devenu enfin c'était inutile en fait puisque comme je n'ai jamais décollé sur Instagram, euh, ça n'a jamais servi ma marque, on va dire, mon message. Euh, je n'ai jamais été approchée par des marques sérieuses qui rentraient dans mes valeurs via Instagram. Euh, C'est que par ma chaîne YouTube que j'ai été repérée par Organic Basics et Clo. C'est les deux marques avec lesquelles je travaille régulièrement, enfin régulièrement, avec lesquelles je travaille. Et euh, et voilà. Après, j'ai eu beaucoup de pas de trucs de fou, mais point, c'était plutôt la perte de temps. Et comme je disais, euh, parfois aussi, non seulement quand je m'ennuyais, mais aussi quand t'as pas envie de faire un truc, tu dis « Ah ben je vais d'abord regarder ce qui se passe sur Instagram !» Et du coup, ben, tu procrastinais, et donc je me sabotais mon propre temps, je perdais mon temps. Quatrième point, c'est trop intrusif. Alors, c'est dans le... C'est intrusif dans le sens indirect, on va dire. Et comme j'aimais bien partager des choses en story, puisque c'était mon but d'Instagram, je savais que j'étais n'étais pas euh, photographe ni rien, mon but c'était de partager des petites séquences un peu, un, pas dans l'intimité, mais dans la vie de tous les jours, en plus de ma chaîne euh, YouTube. Et euh, du coup, ben, quand on fait à manger, tiens ça c'est pas mal de montrer, hop, photo avant de manger. Et je fais ci, je fais ça, à chaque fois, photo, à chaque fois, je me disais, tiens, est-ce que ça, je peux faire une photo, est-ce que ça peut apporter un message pour mes abonnés, etc. Et en fin de compte, on ne profite plus du moment présent. Et ça fait partie du minimalisme, c'est d'enlever de le superflu et de profiter, quoi, <rire> de revenir à l'essentiel. Et du coup, c'était intrusif dans ma propre tête, on va dire. C'était même pas en forme, oui, il y avait des publicités, mais bon, ça, c'est acquis qu'on a tous des publicités partout. Moi, de toute façon, on regarde pas la télé, donc euh, j'ai admis que j'allais avoir des publicités sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Euh, donc voilà, il n'y a pas de, de détour. Mais c'était plutôt dans le sens que ça me donnait de la dopamine et euh, que je pouvais plus profiter des choses comme euh, elles l'étaient réellement. En fait, à chaque fois, je me disais est-ce que c'est Instagramable Est-ce que je peux partager ça en story pour quelqu'un, pour ceci, quelqu pour cela et euh, dans le trop nocif, je suis parlé du corps. Euh, ça m'a beaucoup... Euh, enfin, ça pas affecté, mais, euh, rien, pas m'a pas affectée. Oui, <rire> mais mine de rien, à chaque fois je me disais pourquoi je n'arrive pas à retrouver mon corps d'avant ma grossesse. Parce que tu as eu deux enfants et que c'est normal que le corps change. Oui, je sais. Mais mine de rien, à chaque fois je me disais pourquoi Lily y arrive et pourquoi pas moi Et pourquoi Parce qu'on est tous différents. Okay et euh, mine de rien, j'ai fait cette petite voix. Et du coup ça a quand même mis un coup dans ma mon estime de, mon acceptation de mon enveloppe physique on va dire. Et c'est con parce que je sais que c'est totalement stupide et ça je ne l'ai pas avec YouTube. Et donc j'ai préféré, j'en vois, là, j'ai préféré me recentrer sur l'essentiel, c'est le but du minimalisme, et de garder uniquement ce qui m'apporte de la vraie valeur, ce qui m'apporte de la joie. Et donc c'est YouTube. Donc oui, je reste sur YouTube et euh, j'ai mon site internet, je ne sais pas si vous le connaissez, ça fait quelques temps qu'il existe. 3 ans, 4 ans, 5 ans, bref, ça fait quelques temps qu'il existe et euh, je, vous y invite, je vous invite à y aller le voir. Il y a aussi la newsletter euh, et s'il si y a un réseau social que je ne considère même pas comme un réseau social, quand j'ai besoin d'inspiration, je vais sur Pinterest. Donc oui, j'ai un compte Pinterest, mais pour moi, je le considère même pas comme réseau social, parce que pour moi, c'est vraiment de des doses d'inspiration sans le côté nocif d'Instagram. Bon voilà, donc si vous voulez, vous pouvez aller voir les albums que, que j'ai, les, les, les trucs d'inspiration. Je vous mets les liens là, tout en dessous. Mais voilà, j'ai hâte de vous faire une vidéo dans quelques mois pour vous dire l'après. Qu'est-ce qui se passe Une vie sans réseaux sociaux Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez déjà pensé quitter euh, euh, Facebook, Instagram, etc. Et, et voilà, si vous l'avez fait, comment vous vous sentez Et si sinon, vous ne pourriez jamais le faire, oh non, jamais de la vie. Dites-le moi là en dessous. En tout cas, sachez que moi, c'est positif. Je pense que ça se voit. Je me sens libérée, délivrée. <rire> Bref. Et, euh, et maintenant j'ai l'impression que je peux vraiment me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire cette chaîne YouTube que j'aime tout plein. Et, euh, et merci de me suivre et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao